Hello everybody, c'est Emma en direct de Chiang Mai, ou en tout cas la région de Chiang Mai. Aujourd'hui je vais vous partager une nouvelle expérience, il s'agit d'un trekking sur les hauteurs de Itanon, dans le nord de la Thaïlande. Voici l'endroit de rêve dans lequel je suis attendue et hébergée par un guide qui s'appelle Ti et qui me reçoit ici dans sa propre famille. Il y aussi une immersion au cœur de la tribu Karen dans le village de Yuyao. Ce reportage sera composé de trois vidéos. Le premier jour de trekking, puis la soirée en immersion chez l'habitant, puis la deuxième journée de trekking. Avec la traversée du village Karen et la visite des rizières notamment. C'est parti pour la première journée de trekking. Sawadi Yes, you! <laughs> Bonjour! So, je m'appelle Thi. I cannot speak French, so I only speak Thai, Thai and English. Okay. Sure. Today, we will have a trekking with Emma. So, we're gonna have two days trek. Okay, I will show you. Ok, on Merci y va. Pense. Alors euh, va. Tim vient de vous dire qu'il qu m'a aujourd'hui pour deux jours de trekking. Oui. Et nous allons ben, discuter en chemin et on va vous expliquer un petit peu l'organisation de ces deux journées de randonnée. Et on a déjà fait une belle petite euh, balade ce matin, puisque nous sommes partis de Chiang Mai, il est venu me chercher en scooter. C'est à environ 70 km, c'est-à-dire environ une heure et demie de de scooter. Et bien sûr, c'était très intéressant parce que enfin, j'ai pu profiter de cette balade pour découvrir aussi les maraîchers, les, la végétation. J'ai vu plein d'éléphants en route, c'est vraiment super. Quelques buffles, des vaches et une culture de rizières qui commence dans, dans ce secteur-là. Voilà, on est dans un secteur de montagne qui est réputé pour être particulièrement frais la nuit. Euh, là, euh, la température est vraiment très agréable. Il doit faire, euh, je sais pas, peut-être euh, 25, 26 degrés. I don't know. Voilà, il dit que le matin, il fait environ 17 degrés. Et là, il va m'en montrer des cactus. Sûrement, les ketas, il y a deux kinds ou trois kinds. Il y a beaucoup, beaucoup de ketas. C'est une autre famille de ketas. En fait, ici, c'est les ça, c'est les ketas, mais ici aussi, la même famille, comme ça. C'est la même comme les fleurs, vous voyez Ah oui, oui. Alors, il dit qu'il y a différentes sortes de cactus et il en élève. Euh Différentes variétés ici. Il y a une table qui doit mesurer environ 20 mètres. <rire> ok, I will... Ici, il nous dit qu'il veut nous présenter les, le village depuis ce point de vue culminant. En face de nous, il nous a montré la montagne qui s'appelle Doi Itanon. C'est aussi un parc naturel. C'est le point culminant de Thaïlande avec ses 2656 mètres d'altitude. Et ici, en face de nous, on peut déjà voir la culture de riz notamment, et le village dans lequel il vit. Alors on se balade dans la partie... Euh assez simple au regard de la première montée qui m'a bien essoufflé je l'avoue. Et j'ai demandé un petit peu à ti euh, comment se passait euh, le départ de Chiang Mai pour arriver jusqu'ici. Alors il y a plusieurs options. Si vous êtes un peu aventurier comme moi, et j'avoue que c'était une chouette expérience, surtout si vous voyagez seul, il est venu me récupérer en scooter. C'est la partie la, la plus simple. Ça dure environ une heure et demie. Et au passage, vous vous visitez véritablement l'arrière-pays de, de la Thaïlande. Vous avez toutes les odeurs des pains, quand vous passez à proximité d'une ferme, peut, et la fraîcheur sur les joues. Vraiment, c'était une chouette expérience. Ça, c'est la première option. Euh, la seconde option, c'est... Euh, vous êtes par exemple un couple, faire du trekking sur une journée, deux journées ou éventuellement trois journées. Il vient vous chercher avec une voiture, vous vous arrivez jusqu'ici et ensuite vous posez vos, vos petites affaires. Alors justement au sujet des petites affaires, lorsque vous voulez faire de la randonnée avec Ti, il vous faut apporter vos propres bouteilles d'eau et bah, tout ce dont vous avez besoin pour vous-même. Évitez de vous charger parce que c'est quand même euh, euh, lourd après à porter. Si vous restez pour une nuitée, ben, on aura l'occasion un petit peu plus tard d'en reparler, ben, il vous faut amener vos effets personnels comme une serviette de, de, de toilette, du savon, du shampoing ou ce que vous voulez. Et euh, de quoi vous couvrir pour la nuit. Voilà. Et bien sûr, ces affaires-là, vous n'avez pas besoin de les emporter avec vous pendant la randonnée. Il suffira de, de, de les laisser... Euh, dans, dans sa maison. Alors l'hébergement se fait dans une petite tente mais on en reparlera un petit peu plus tard. So this is the the fruit. The fruit actually it is not that the fruit that is the medicine the medicine for the cough when you got a cough so you can cet arbre un produit un médicament à utiliser quand vous êtes malade. C'est un peu acide et amer en même temps. Et qui est très bon si pour, pour vous soigner la gorge, le nez. Delicious. Alors là, on vient d'arriver sur un point culminant avec une vue. Waouh! Vous voyez? Qui oh, okay. euh, nous explique que le, la banane sert aussi de, de médicaments et le jus qui en sort là euh, est un puissant protecteur contre les bactéries pour, pour la gorge et dans, dans le cou donc quand vous avez une maladie qui se développe, vous pouvez manger boire cette, ce petit liquide mais aussi éventuellement la, la peau de la banane, mais il faut absolument qu'elle soit verte Thie Donc absolument euh... que j'essaie il me dit que le goût est absolument désastreux mais je vais me confondre à la dégustation c'est un peu sec un peu comme une poudre c'est pas terrible mais c'est pas ah oui là ça devient amer ça va on peut le faire I can. Do it. Mm -hmm. La vue est vraiment superbe, vue d'ici. On voit toute la chaîne de montagne et surtout la vallée. Après une belle balade à travers la forêt, on arrive sur une petite cascade. Waouh Une petite cascade complètement privée. Privatisée pour nous. Wow! Wow, it's beautiful. Bien. on Manger, manger. Nous allons manger ici. Allez, petite pause déjeuner. On va se rapprocher les pieds aussi, sûrement. Voilà notre petit coin pour le déjeuner. Voilà, il est monté ici, en passant par les rochers. Je vous montrerai après les chaussures qu'il porte pour faire ce genre d'exercice. Et tant vous dire que si vous avez un tempérament d'aventurier, ou si vous avez juste envie de vous laisser porter par l'aventure, si est vraiment le personnage idéal, parce qu'il connaît tous les chemins, vous ne vous perdrez pas. Des états, à la mesure où il n'y a pas de, de culture au-dessus, puisque c'est vraiment le premier point de sortie de l'eau, cette eau est complètement naturelle et ils ont installé cette protection avec des fils barbelés pour éviter que les animaux viennent non pas s'abreuver mais polluer en fait cette eau puisqu'ensuite il y a des, des tuyaux ici qui descendent jusqu'au village. Tim explique que la tribu Karen, à laquelle il appartient, est un peuple de pêcheurs et de chasseurs. Donc il m'explique que ah, okay. ce morceau de bois est utilisé pour euh, construire des arcs. Et lorsque le, le bois à l'intérieur est, est vraiment sec, il est tressé et ça permet de faire une corde d'arc. Là où nous sommes actuellement, ça, ça dépend de la, du parc de Itanon, mais ce n'est pas la zone protégée. Donc il y a une petite différence au niveau des règles. Les agriculteurs ont plus de liberté pour cultiver du riz, notamment, ou des légumes dans les jardins. Alors que si vous êtes directement dans le parc, c'est tout à fait protégé et limité. Donc avec ce genre de feuilles, vous pouvez arrêter une petite hémorragie. Alors c'est vraiment sympa parce que c'est pas très difficile à faire. Il y a des petits passages comme dans toutes randonnée un peu plus, un peu plus difficiles. Mais on est à l'ombre. Alors ça, c'est très agréable parce que en Thaïlande, il fait quand même chaud là, les après-midi ici, particulièrement. Donc là, c'est vraiment euh, très agréable. Oui, ça ressemble au camphre. Tiger Bomb, of course, it is. Of course, I know. Bien sûr. vous connaissez tous d'ailleurs, le baume du tigre. Baume du tigre. Lorsque les gens viennent en, en Thaïlande. Ils veulent tous rapporter du baume du tigre. Et d'ailleurs, c'est très utile. Euh, je m'en sers moi-même régulièrement. Avant-hier, j'avais mal au dos terrible. J'en ai mis un petit peu dans, dans mon dos euh, juste avant de me coucher. Derrière, ça déclenche une, une espèce de, de chaleur. Et en fait, ça, ça soulage vraiment. Donc, si vous ne savez pas quoi ramener de Thaïlande pour vous-même ou à offrir, c'est une bonne idée cadeau. Uh, il explique déjà qu il, que les hôpitaux sont vraiment très loin. Où ils doivent chercher des, des parades pour soigner les enfants, notamment les bébés. En coupant un morceau de bois de, de, de cet arbre, en le faisant tremper dans l'eau et ensuite en récoltant ce, ce liquide, eh bien, on le donne aux enfants qui ont des, des toux, qui ont mal à la gorge, et ça les soigne. Fontaine naturelle. Ici, elle n'a pas du tout de pollution. Bang, bang, bang. Okay. Bang, bang, bang. Les Mais Européens ou les Français de comme de moi, de euh, on n'est pas habitué à certaines bactéries et euh, il vaut mieux éviter. En fait c'est une réserve de foin pour les buffles, à la saison d'été il n'y a, a plus de nourriture en bas, du coup le, les, les fermiers montent avec les buffles ici. Attention, soyez concentrés, ça va être rapide. Voilà, c'est la maison des fourmis, des fourmis rouges, euh, je crois qu'on les appelle les fourmis de feu même. Ah, il y a des plein de protéines dans les œufs des fourmis rouges. Les anciens cuisent du riz et se servent de ce, cette couleur pourpre pour donner à la fois de la saveur et de la couleur au riz à l'occasion de, d'événements particuliers, euh, des célébrations officielles ou des Buddha days. Red and white. So we just, the red one is Parfait pour barbecue. Voilà la racine des pins lorsqu'elle est rouge comme ça est parfaite pour allumer les barbecues. Ensuite, il ajoute des morceaux de bois, mais la partie racine est utilisée ici pour ça. La prochaine vidéo sera donc consacrée à la soirée en immersion chez l'habitant et au petit déjeuner, avec notamment un spectacle de magie. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci pour vos commentaires et vos likes qui sont de bons encouragements pour moi à bientôt sur cette chaîne bye bye je suis Emma je vis à Kosami depuis 5 ans je propose ma villa Ban Sawadi Villa à la location et je partage mes nombreux conseils contactez-moi